une vidéo de gainage dynamique on a tendance trop souvent à associer le gainage à des postures isométriques c'est à dire à des postures qu'on tient type position de pompe, gainage sur les coudes c'est intéressant mais c'est pas suffisant quand on veut vraiment optimiser le travail de la sangle abdominale notamment et surtout le gainage dynamique permet de rajouter une composante qui est le travail de la proprioception c'est à dire la stabilité articulaire donc c'est très important pour toutes les activités physiques et aussi pour la prévention des blessures donc je vais vous montrer 3 blocs de quatre exercices chacun, que vous pouvez faire sur trois niveaux. Donc ça vous fait un travail à peu près sur 12 minutes. Donc quatre euh, exercices à chaque fois, on va dire que le niveau 1 c'est 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Niveau 2 par exemple, 40 secondes de travail, 20 secondes de ré récupération. Niveau 3, 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Et pour ceux qui sont vraiment très motivés, vous pouvez essayer d'enchaîner les 4 minutes sans pause. Entre chaque bloc de quatre exercices, vous mettrez bien une minute de récupération. Pour calculer ces intervalles, je vous conseille plutôt d'utiliser une application qui s'appelle Tabata Timer, qui vous permet de, de rentrer vos intervalles plutôt que d'être fixé sur votre chronomètre ou sur votre montre, ce qui est de vous faire changer de posture. Alors, les consignes principales. Déjà, première chose, dans les activités de gainage, on pense toujours à bien rentrer le ventre, serrer les fesses. Toujours essayer d'aligner la tête, les épaules, le bassin. D'accord et enfin, surtout, on ne bloque pas sa respiration. Sur certains exercices, je vous montrerai comment on peut passer la respiration euh, quand il y a des déplacements. Donc le principe du gainage dynamique est souvent basé sur, les, sur des positions de base, donc euh, position de pompe, position sur les coudes, ou gainage latéral. Mais on va rajouter du déplacement, soit du bras, soit de la jambe, soit des fois on va combiner les deux. Donc je vais vous montrer tous les exercices un par un. Je ne vais pas les faire 30 secondes à chaque fois. Je vous montre l'exercice avec les consignes principales et vous allez enchaîner les blocs. Avant de démarrer, évidemment, on pense à s'échauffer un petit peu. Là, je ne peux pas vous le montrer, mais vous pouvez faire un peu de corde à sauter si vous avez la place. Ou éventuellement du jumping. Jumping, jumping. Hop, Je monte les épaules et j'écarte les jambes en même temps. à peu près sur 3-4 minutes. Et après, vous pouvez démarrer. Allez, c'est parti. <coughs> Alors, premier bloc de 4 exercices. Première position. On se place bien. Position de pompe. On serre les fesses. On rentre le ventre. Je vais devant. J'enchaîne. 1, 2, 3, 4. Première position. Deuxième position, je passe sur les coudes, mais je peux aussi le faire en position de coupe. Ça te prépare. Très bon exercice pour les grimpeurs. Je viens ici et je monte latéralement. Le genou au niveau du coudes. Pas similaire sauf que là je vais passer un gainage latéral hop, sur le coude ou enfin, pareil sur la main et je vais place la respiration au moment de la flexion quatrième la même chose de l'autre côté voilà là j'ai fait donc le premier bloc d'exercice Là vous mettez bien une minute de récupération, faites attention, j'ai oublié de le préciser, les trois blocs que je vais vous montrer sont plutôt axés haut du corps. Si vous faites une marathon ou une activité qui sollicite beaucoup plus le moment inférieur, il y a d'autres exercices peut-être plus spécifiques, ça ne vous empêche pas de faire cela évidemment. Deuxième tour, un peu plus compliqué, donc là un exercice qui s'appelle le taper épaule, qui est très intéressant pour la stabilité articulaire de l'épaule. Donc les grimpes en sport de combat, le bimane, vous pouvez y aller. Position de pompe. Stabilise et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le but étant de bouger le moins possible le bassin. Deuxième exercice, position de pompe toujours. On va bien travailler les obliques, donc je vais ramener le coude. Enfin le genou par exemple vers le coude opposé. Et c'est parti. Sur toutes ces positions de pompe, on essaie de toujours bien aligner l'épaule, le coude, le poignet. Vous ne retrouvez pas en train de travailler comme ça, ni comme ça évidemment. Troisième exercice, plus difficile. Le pied et main, hop. Donc là j'écarte un peu les appuis et je lève simultanément pied et main Ouh, et j'enchaîne. Une minute de récupération, mais moi j'en ai besoin. On va enchaîner sur le troisième bloc avec deux exercices qui vont se passer plutôt sur le ventre, à partir de la position Superman. Donc, je vais vous la montrer quand on est allongé. C'est des exercices qu'on utilise beaucoup en gym notamment. Hop, gym sportif, je veux dire. Hop, on s'allonge. On est reparti pour le dernier bloc. Je viens, je lève le haut du corps par enfin les épaules les jambes et le petit battement. Super. Deuxième position. Là, je pars avec les bras devant, sans redresser la tête, hein, et j'ouvre. Étoile de mer. L exercice donc là c'est un exercice qu'on utilise en général dans les sports de combat ou éventuellement si vous avez fait du hip-hop quand vous aviez 15 ans. C'est parti, on se met en position, donc jambes fléchis, bien en appui et je vais en diagonale. Très bon exercice pour les obliques et travailler vos appuis manuels. Et enfin, le dernier qui est un classique. Le commando. Position de pompe au départ, je descends. Et je pense à changer de bras à la descente. Travailler de manière alternating. Ainsi de suite. Voilà, vous avez donc vos trois blocs, à peu près 4 minutes de travail, surtout très important, on est vraiment sur un travail qualitatif. Donc ça sert à rien d'aller à 2000 à l'heure dans les exercices, travailler plutôt lentement, bien concentré sur son placement et sa respiration. Allez, à vous de jouer et bon courage.